J'ai décidé de partager les solutions pour donner envie aux gens d'agir, mettre la lumière sur toutes les initiatives qui changent le monde, pour que ça inspire les autres, notamment auprès des journalistes qui n'ont pas forcément connaissance de ces sujets ou le temps d'aller les chercher. Et donc j'ai décidé de leur faire connaître ces initiatives pour qu'eux-mêmes, à leur tour, puissent utiliser la puissance de leurs médias pour les faire connaître. Il y a énormément de projets magnifiques dans le monde, mais qui sont éparpillés partout, notamment sur le web, quand il y a une vidéo, quand il y a un article sur le web. Les rédacteurs en chef nous disaient, bon, mais nous, on a bien envie de parler de ces sujets, mais on ne sait pas où les trouver. On n'a pas le temps, on est, on a les yeux rivés sur l'actu chaude, euh, ces sujets font pas de bruit. Et donc, on s'est dit, Bah, il faut leur fournir un outil pour les aider à sourcer ces projets, et les inspirer, leur donner des idées, de mutualiser cette veille, cette, ce sourcing, pour le proposer à tous les, à tous les médias, gratuitement, d'où l'idée de la plateforme sparknews.com où on agrège en fait, euh, tous les reportages, des vidéos sur des initiatives euh, positives et à partir desquelles les journalistes peuvent s'inspirer pour euh, faire des sujets. On a analysé les freins, c'est-à-dire pourquoi les médias ne parlent pas plus souvent des, des solutions, donc euh, ils pensent que ça ne se vend pas, ils ne savent pas où trouver les sujets. Euh, ceux qui sont a priori convaincus n'osent pas sortir du bois parce qu'ils sont un peu ringardisés sinon. Et puis euh, c'est des sujets qui sont plus difficiles à traiter. Donc ils coûtent plus cher. Et donc les leviers, ça a été euh, bah, démontrer que ça se vendait avec euh, le Libé des Solutions à l'époque. C'est euh, avoir une base de données de sujets pour les inspirer puisqu'ils ne savaient pas où les trouver c'est euh, galvaniser les journalistes euh, et donc les mettre en chef de file, euh, leur remettre des prix, les valoriser et ensuite les faire se rencontrer entre eux pour qu'ensemble ils construisent euh, effectivement le, le, un journalisme plus équilibré. Les médias n'ont pas forcément l'occasion, il faut souvent raccrocher ces sujets à l'actualité. Donc on s'est dit bon, on va créer l'actualité, on va créer l'occasion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 où le même jour on a proposé, euh, donc en juin dernier, on a fait un projet pilote avec 22 journaux de 20 pays. Le Monde, la Stampa en Italie, le Times of India qui fait 6 millions d'exemplaires en Inde, euh, Excelsior au Mexique, euh, Foya de Sao Paulo qui est le plus gros au Brésil, au Kenya, euh, euh, en Belgique le soir, euh, euh, Singapour, euh, le Strait Times. Et l'idée en fait c'était de leur dire, voilà, on leur a lancé un défi, c'est-à-dire le même jour on va tous faire un supplément de 8 pages en moyenne,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 où finalement tout le monde est gagnant, euh, les porteurs de projets parce que tout d'un coup ils ont une exposition mondiale, euh, les journalistes puisque enfin les médias puisqu'ils ont des, du contenu gratuit. Nous, on joue un rôle de coordinateur qui est, qui est valorisant et on remplit notre rôle. Et on a des sponsors, des partenaires qui ont une visibilité sur tous ces, ces journaux, donc euh, vus par 50 millions de lecteurs au total. Euh, et donc finalement tout le monde peut s'y retrouver. Souvent les, les gens nous disent mais euh, c'est un problème de formation. C'est-à-dire qu'en fait on, on, on picouse les, les jeunes journalistes dans les écoles de journalisme à, à la règle du mort au kilomètre. Hein, euh, C'est-à-dire euh, euh, un mort à 10 km euh, de, de, des gens euh, les intéresse plus que euh, 1000 morts à l'autre bout du monde, par exemple. Euh, on leur dit tout le temps euh, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne, etc. Euh, sauf que nous on s'intéresse aux trains qui arrivent en avance ou aux solutions qui vont permettre de faire en sorte que les trains ne sont plus jamais en retard. Et on a eu effectivement pas mal de, de patrons d'écoles de journalisme, des grandes écoles de journalisme, qui ont dit « Mais nous, ça nous intéresse que vous fassiez des modules de formation sur ces sujets-là. » Et on a, plein, on a la chance d'avoir plein de, de rédacteurs en chef, de journalistes qui, qui sont prêts à témoigner, à raconter comment on peut traiter un sujet sous l'angle du problème ou sous l'angle du problème et des solutions, avec des exemples concrets. Et donc, effectivement, on cherche un, un mécène ou un partenaire qui puissent euh, financer en fait euh, cette formation alors qu'ils serait pris en charge en partie par les écoles de journalisme euh, et ça c'est les choses effectivement qu'on veut développer. L'avantage c'est que comme on est présent euh, bientôt dans 40 pays, euh, on peut travailler avec les écoles de journalisme de tous ces pays et, et, et montrer que c'est un mouvement mondial. Avec les télés en fait on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que on est en train de convaincre une vingtaine de télés dans le monde, les plus grandes télés de, de leur pays, où chacune va faire un beau reportage, mais elle va mettre plus de moyens que d'habitude, elle peut mettre deux, trois fois plus de moyens, puisque son reportage va être repris par toutes les télés, donc ça vaut le coup. Et en plus, elle récupère, elle produit un journal, un, un reportage, et elle en récupère 20 gratuits. Ensuite, euh, ces reportages sont diffusés euh, partout, par, par toutes les télés, repris par les journaux, les sites internet des journaux, donc diffusés des dizaines de millions de, de, de, de spectateurs.